Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment euh, créer un petit effet assez sympathique pour vos jeux. Ici j'ai un robot qui est capable ici de ramasser comme vous pouvez le voir cette pièce. Donc évidemment je vais la collecter et là j'ai pas d'informations. Alors ce que je voudrais moi c'est créer un petit système qui soit en plus réutilisable et qui me permette d'afficher du texte. Non seulement ce texte ferait un petit effet de fondu, euh, c'est-à-dire qu'il viendrait transparent, et montrer un petit peu comme ça. Alors c'est ici ce que j'ai décidé de réaliser. Donc pour ce faire, j'ai mon petit robot ici, j'ai un script sur ce robot. Alors c'est encore une fois, je ne m'attarde pas là-dessus, hein. j'ai ici un, un robot contrôleur. Un script tout à fait classique, comme vous pouvez voir, qui me permet tout simplement, grâce à l'axe horizontal, ici d'envoyer euh, la valeur de l'axe horizontal par le biais de la, valeur, euh, de la variable « speed » dans l'Animator. Je fais un déplacement sur le vecteur 2.right. Et ici, je modifie tout simplement l'audio pitch en fonction de la vitesse. Si elle est supérieure à 0, je la fais aller un petit peu plus vite, ce qui donne un effet euh, d'avancement. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment ici ce, ce code qui est très simple. Si je rentre en collision, mon robot rentre en collision avec quelque chose, je vérifie que le tag est bien coin. Si c'est le cas, euh, je joue mon son et je détruis ici l'objet avec lequel je rentre en collision. Donc ça, évidemment, euh, c'est classique. J'ai ici mon objet coin qui est bien taguer coin donc voilà ici comment ça fonctionne maintenant on va essayer de coder ce système de manière à ce qu'on puisse euh, bah, euh, faire euh, l'effet obtenu c'est à dire ce pick up texte alors la première chose qu'on va faire c'est euh, au niveau de l'asset ici créer un dossier qui va s'appeler pick up et à l'intérieur on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Resources avec un seul S, qui va me permettre de stocker le préfab qu'on va, euh, qu va instancier euh, quand on va rentrer en collision pour afficher ce texte. Donc pour ça, je vais le créer tout de suite, je vais créer un empty et je vais l'appeler ici Pickup. Texte. Alors je l'ai nommé comme ça, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais voilà. Donc je vais euh, ici mettre une petite pastille verte, et évidemment on bah, va ajouter un composant à ce pickup texte qui est vierge, qui va être le texte mesh. Le texte mesh va me servir à afficher par exemple ici plus 100 points. Évidemment vous pouvez voir que c'est flou, c'est pas très joli, donc quand c'est comme ça, on commence à avoir l'habitude, il faut modifier le fond de ça, ce qui est à zéro par défaut, comme vous pouvez le voir, et ensuite rediminuer la taille euh, de votre objet. Voilà pour avoir quelque chose d'un peu plus euh, visuellement sympathique. Voilà, on va ici euh, faire ça et on va le positionner alors bah, à côté ici pour voir ce que ça donne alors évidemment là vous allez pouvoir modifier ce préfab à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous allez pouvoir modifier sa fonte sa couleur évidemment d'ici euh, là je vais le laisser en blanc pour l'exemple euh, mais on va pouvoir intervenir sur ce préfab en faisant tout simplement ici une modification, alors pour le moment j'en ai pas fait un préfab mais je vais ici prendre pickup text et le mettre dans le dossier resources alors maintenant j'en ai plus besoin mais je vais pouvoir modifier ici tout ce que je veux, je vais pouvoir le glisser pour voir un petit peu ce que ça donne et je vais pouvoir modifier ici les propriétés du texte mesh, mais là, peu importe encore pour le moment. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un script. Donc, je vais revenir ici dans pick-up et je vais créer un c script que je vais appeler, évidemment, pick-up -text. On va affecter ça, maintenant, à notre objet, ici, en l'occurrence, coin, mais, euh, encore une fois, le principe ici est d'utiliser sur n'importe quel sprite. Alors, je l'édite tout de suite et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est déclarer euh, certaines choses ici. Donc, on va créer quelques variables. Alors, la première va être euh, publique, évidemment, de type float. Et on va pouvoir, par exemple, alors, on pourrait euh, faire une durée, c'est-à-dire show duration. C'est-à-dire que ce serait une durée, et là je vais la définir à une flotte dans un premier temps, mais qui nous permette d'afficher le texte euh, sans qui est euh, de fondu en fait. Donc la partie, on va le voir euh, bah, assez longtemps. Ensuite, je vais avoir besoin d'une autre variable publique euh, qui va être de type float et qui va s'appeler fade speed. fadeSpeed. speed, je vais le définir à 0.05 float. On reviendra dessus, de toute façon elles sont dans l'inspecteur dans exprès pour ça. Ensuite, on va créer ici une variable publique qui va être de nouveau de type float, qui va s'appeler move step. Voilà. Et ça va me permettre de remonter à chaque fois. Euh, je vais mettre 0,1 float. Voilà, 0,1 float. C'est la partie qui va faire remonter mon texte. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, euh, bah on va s'occuper tout de suite de ça et on va déclarer d'abord une variable de type GameObject qu'on va appeler GO geo, tout simplement. Voilà. Donc euh, maintenant, qu'est-ce que je dois faire bah, La première chose, c'est que je vais devoir créer une méthode publique pour pouvoir appeler ici, euh, bah, afficher ce... instancier et afficher ça. Donc je vais l'appeler « showPickUpText ». Je vais passer en argument de cette méthode, une variable de type « string » que je vais euh, stocker dans TXT. Ce qui me permettra d'afficher à l'écran... Alors, qu'est-ce que j'ai fait Public void, j'ai oublié void, pardon. Euh, ce qui me permettra d'afficher à l'écran, ici, enfin, euh, d'afficher dans le texte, ce que, là, ce que je vais passer en paramètres. Donc, la première chose, ce que je vais faire, c'est ici, instancier. Donc, je vais faire « geo » égale « instantiate ». Et là, je vais aller instancier quoi bah, Ma ressource. Donc, je vais aller chercher ici dans « resource.load euh, ». Et je vais mettre entre parenthèses ici le nom ici de mon objet. Donc qui est PickUp text. Alors c'est le préfame, hein, tout simplement. Et ici je vais, pour pas que ça rate, je vais devoir faire as game object. Euh, Avec un G majuscule parce que c'est un type de variable. Voilà. Donc on n'a pas terminé. Mais évidemment avant toute chose je vais aller voir ici que je l'ai bien nommé comme il se faut. Donc vous voyez j'ai pas mis de U majuscule. Alors il me semble qu'ici j'en ai mis un. Ouais. Donc c'est pas bon. Voilà. Donc on va les réduire un petit peu pour que vous voyez tout ce qui se passe. Évidemment, je n'ai pas terminé mon instancier, J'ai d'autres arguments. Donc ici, je vais mettre à la transform.position. Euh, donc alors attendez, c'est à l'intérieur ici de la variable. Voilà. Ici, donc transform.position, c'est l'endroit où il va être instancié Et le quaternion, on va mettre quaternion identity, c'est-à-dire qu'on ne s'en occupe pas du tout. Voilà. Donc là, c'est une assez grande ligne. Alors, je vais mettre... À la, voilà les virgules ici que vous voyez bien un petit peu ce qui se passe sans que je dois euh, trop réduire la, la taille. Et donc ici si j'instancie mon GameObject. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. On va enregistrer. Et on va aller voir ce que ça donne dans Unity. Alors évidemment maintenant, je vais devoir aller modifier mon robot contrôleur. Parce que c'est lui qui déclenche ça. Et moi je dois utiliser maintenant le, la méthode publique qui se trouve ici dans mon pick-up texte, dans mon script qui se trouve sur mon objet. Donc on va éditer ici robot contrôleur. Et qu'est-ce qu'on va faire bah, Je vais aller euh, chercher tout simplement cette méthode publique. Alors, bah, c'est assez simple. Hein. Ici, euh, je sais qu'elle s'appelle « pick up text. Voilà. Je vais l'appeler ici « pick up text en minuscule. Et je vais dire que c'est quoi C'est égal à « get component ». Je vais aller chercher « en fait, pick up text » qui se trouve sur le même objet. Voilà. Et dans la foulée, je vais prendre mon « pick up text » minuscule. Et je vais aller chercher ma méthode publique « show pick up text. Et ici, je vais par exemple marquer « 25 points ». Alors, je vais même mettre un petit plus pour que ce soit plus sympathique. Alors, évidemment, je peux marquer ce que je veux dedans. Mais là, évidemment, ça va, ça va fonctionner pour des points. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Donc là, euh, bah, on est pas mal. On va pouvoir tester déjà pour voir si euh, notre préfab est instancié correctement. Donc, on lance la scène. Alors, j'ai rien oublié. Je ne pense pas. De toute façon, la console nous le dira. J'avance. Et là, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai justement un petit message de ma... Alors ici je pick up, qu'est-ce qui se passe euh... Alors l'erreur est toute bête, c'est ici, en fait je vais chercher sur le même objet, mais je suis sur le robot contrôleur, c'est pas ça, c'est l'objet en collision ici qui... Donc ça va être ici collision, et d'ailleurs je vais devoir mettre gameobject.getComponent, voilà. Voilà, et là je vais aller chercher le composant pick up text sur l'objet avec lequel je rentre en collision, ce qui explique que Unity ne pouvait pas trouver euh, bah, le composant, l'objet. Alors c'est parti on rentre en collision et là on peut voir que j'ai bien plus 100 qui est apparu donc ça ça fonctionne l'instanciation alors pour le moment on peut pas euh, faire ça vous pouvez voir que mon script va pas fonctionner parce que là je détruis euh, le coin regardez je vais sélectionner le coin et moi j'utilise le pick-up, euh, le texte ici pour pouvoir, et regardez ce qui va se passer, c'est qu'il disparaît. Et je me retrouve ici avec un EG pick-up clone qui est instancié. Donc c'est pas ça du tout que je vais devoir faire, je vais devoir aussi dire ici ne pas s'occuper du destroy. C'est pas lui qui va devoir s'en occuper, c'est euh, ici mon pick-up texte bon voilà donc maintenant on sait l'instancier alors ce qu'il nous faut maintenant c'est qu'on puisse tout simplement bah, déjà faire cette petite fondue et vous allez voir que c'est pas bien compliqué donc on va s'en occuper euh, tout de suite mais avant toute chose euh, on va utiliser une coroutine donc je vais l'appeler ici start, on va faire start coroutine et je vais l'appeler ici show voilà show tout court et voilà alors, pourquoi il me fait ça J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, elle en est en défaut parce qu'elle n'existe pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller ici créer mon IE enumérator. Et je vais l'appeler show. Voilà. Et le message disparaîtra dès que j'aurai fait mon yield. Voici. Et maintenant... Je vais faire un yield dans la foulée. C'est la première chose euh, que je vais faire. Pourquoi Parce que j'ai euh, ici la fade duration. C'est-à-dire que je veux afficher mon texte pendant un petit moment. Donc je vais faire un yield return new. Wait for second, et là je vais passer ici, alors je sais plus comment elle s'appelait, show duration, voilà la variable que j'ai dans l'inspecteur qui va me permettre ici de faire une pause avant quoi que ce soit. C'est exactement ce que je veux parce que maintenant je vais devoir coder ici le fade. Donc avant que la fondue se fasse, je fais mon show duration. Moi je le mettrai à zéro parce que j'aime pas tellement, mais en tout cas c'est facile à faire, donc on va le faire en même temps. Donc ici je vais mettre un while, et je vais utiliser la couleur. Alors pour ça, déjà avant de faire mon wave, je vais euh, définir la couleur. Donc je vais créer une variable de type couleur, color pardon, que je vais appeler ici alpha color et qui va être égale à gameobject, donc geo.getComponent. Euh, on va aller chercher le text mesh. Et on va prendre bah, évidemment sa couleur, donc color. Donc, ce qui fait maintenant avec color alpha color, j'ai la couleur. Alors pourquoi Parce qu'au niveau du texte je regardez, si je retourne ici dans mon, mon, mon préfab, la ressource, voilà, j'ai ici la possibilité de jouer avec les couleurs et notamment la A, la alpha. R, G, B, red, green, blue et A pour alpha. Et en fait, dans Unity, on va pouvoir utiliser entre 0 et 1. Là, on peut voir qu'elle est à 255, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ça pour faire notre effet de fondu de transparence. Donc maintenant je vais faire ma boucle while, et je vais dire tant que alpha color, c'est à dire la partie couleur et A, est plus grand ou égal à 0, ça voudra dire que en fait, je ne suis pas transparent, bah, à ce moment là qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais redéfinir alpha color, je vais dire que c'est égal à new color, et là qu'est-ce qu'on va faire bah, On va prendre exactement les mêmes couleurs, donc le RGB, donc alpha color.r, je vais aller à la ligne alpha color.g, euh, virgule à la ligne alpha color point B et la dernière c'est l'alpha color. Alors faut que j'y arrive. Alpha color, voilà, point A pour l'alpha. Et là au lieu de mettre ça, on va faire moins 0, alors je sais pas combien on pourra mettre pour faire un effet 005. Allez, flotte ce qui nous permettra ici de définir la même couleur RGB mais en alpha. On va à chaque fois qu'on passe dans la boucle ici faire un moins 005 flotte. Donc ça c'est parfait. Maintenant qu'est ce que je vais faire bah, Je vais tout de suite changer la couleur de mon GameObject. Donc geo.getComponent. Je vais aller chercher le text mesh, le composant text mesh, et je vais lui assigner au niveau de sa couleur alpha color. Voilà, le tour est joué. A chaque fois, je vais modifier l'alpha quand je passe dans cette boucle alors évidemment maintenant je vais faire une pause parce que sinon ça va être instantané donc je vais faire un new wait for second et là on va passer la variable qui s'appelle fade speed voilà donc ça c'est parfait maintenant pour l'alpha maintenant on veut aussi que ce texte y monte ben on va utiliser la même boucle euh, et on va faire un geo pour le game object et on va modifier sa transforme donc on va faire un transform.translate sur quoi le vecteur 3.up et on va multiplier ça par move step voilà ce qui va nous permettre de gérer aussi euh, bah, la, la distance de montée évidemment une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je fais bah je sors ici j'ai fini je fais un destroy de quoi de geo.gameobject alors maintenant on va pouvoir tester ça tout de suite en live pour voir si ça fonctionne donc j'enregistre mon script je retourne au niveau d'unity je vois mon coin ici voilà et on peut voir que j'ai bien ici mes variables. Alors on teste ça, on lance et on va regarder si ça fonctionne. Alors on peut voir que j'ai bien ici mon sang euh, qui était bien là, qui a fait une petite pause. Euh, et pourquoi Parce que j'ai ici mon show duration qui a une seconde J'aurais mis 5 secondes, ça aurait attendu 5 secondes Alors moi j'aime pas, je vais mettre à 0 Mais bon, par, dans certains jeux ça peut être utile Et ça n'a coûté rien de le coder Mais là on peut voir que ça fonctionne J'ai bien cet effet ici euh, de, de, de transition en fait de fade out euh, Un effet de transparence Et euh, move step qui monte Alors évidemment je vais pouvoir le faire monter plus vite Moins vite, euh, imaginons ici que je mets 0,01 Il va pratiquement plus bouger maintenant Regardons ce qui se passe Voilà, on peut voir qu'il reste presque sur place. Bon, je trouvais la valeur avant assez sympa, donc je vais faire Z. voilà. Donc ça, ça fonctionne, mais on est encore ici. Le problème, c'est que j'ai encore euh, bah, mon objet qui est là, c'est-à-dire quand je rentre en collision, mon texte, il est bien ici euh, supprimé, on peut voir dans la hiérarchie, à chaque fois que je rentre de dedans ici, j'ai mis un pick-up texte qui arrive et qui s'en va. Mais le problème, c'est ici euh, que euh, mon coin qui reste bien là. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser, on ne va pas pouvoir le supprimer comme on l'avait fait, parce que... Pourquoi, encore une fois, mon script, ici, il est dessus. C'est lui qui joue ici pour mon effet effecturation. Donc, je ne peux pas supprimer euh, l'objet coin. Sinon, je supprime mon script, auquel cas, ça ne fonctionnerait plus. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ici, euh, de nouveau, des variables publiques. On va devoir désactiver son collider. Donc, on va prendre une variable de public type collider 2D. Et on va l'appeler euh, hide collider, pour le cacher. Et ensuite, on va avoir une, besoin aussi euh, de faire la même chose avec le sprite renderer. Sinon, on va le voir, ça va être moche. Donc ici, on va faire un sprite island. Enfin, euh, vous m'avez compris. Voilà, tac. J'ai mes variables qui sont là. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement au moment aussi où j'instancie euh, mon texte, dans la foulée, avant de lancer ma coroutine, je vais faire ici, je vais dire que hide collider et on va le désactiver tout simplement égal false. Et on va faire exactement la même chose avec le sprite renderer. Uh, Renderer, voilà, on va dire qu'il est égal euh, à false, voilà, ce qui me permet de les cacher, mais en fait ils sont toujours là, donc ce que je dois faire maintenant, c'est à la fin ici faire un destroy du game object, c'est à dire de lui-même, tout simplement parce que là j'aurais terminé ici euh, ma, ma coroutine et tout sera terminé, donc en fait l'idée c'est de le cacher avant de le supprimer, donc ici, on teste tout de suite, mais normalement, je devrais être capable... Alors non, je ne vais pas être capable, parce que au niveau ici de mon script, ça attend le « Hide Collider » et le « Hide Sprite Render bah, ». Qu'est-ce que je fais Je glisse le « Sprite Render » dedans, et le « Box Collider » ici dans le « Collider de... » 2D. Et maintenant, je vais pouvoir tester, et là, mon objet devrait disparaître. Donc on va voir ça. Voilà, on peut voir que j'ai bien ici... On peut voir que, en fait, si vous regardez au niveau de l'inspecteur, regardez... Euh... Enfin, au niveau de la hiérarchie à gauche, regardez bien... Quand je vais rentrer dedans, on peut voir que j'ai bien ici mon pickup up text et le coin qui disparaissent en même temps, ils sont bien supprimés au bon moment. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est très simple comme système, mais le gros intérêt maintenant, c'est qu'au niveau de mon préfab ici, je vais faire un apply et je vais pouvoir maintenant dupliquer comme ça mes coins et en mettre partout dans mon jeu donc évidemment ici je ne vais pas en mettre beaucoup mais vous doutez bien que l'idée maintenant sera que je peux évidemment à chaque fois alors là je mets euh, j'affiche ici euh, plus 100 points mais on peut voir que ça fonctionne très bien euh, et je pourrais faire autre chose alors évidemment vous pouvez modifier ici euh, comme je vous l'ai dit dans le ressource si votre sprite regardez il est ici si je veux que ce soit un peu plus grand je peux très bien agrandir un petit peu euh, ce texte, et je peux aussi changer de fonte. Alors là, je vais volontairement, euh, par exemple, glisser ici une fonte qui traîne sur mon bureau, voilà, celle-ci, je vais la mettre ici, peu importe, et je vais avoir accès à cette fonte maintenant, et je vais pouvoir changer ici, par exemple, le texte, Alors, on peut voir que ce n'est pas tout à fait la même chose, je vais pouvoir, par exemple, ici, le passer en, en bleu, voilà, et euh, je vais faire tout simplement un « Apply » et je vais supprimer mon « Pickup Text ». Et maintenant, vous allez voir que bah, j'ai modifié l'apparence du texte qui s'affiche. Alors, une petite chose aussi que vous avez pu voir, c'est euh, on a oublié quelque chose d'assez important. Bon, c'est pas bien méchant, mais c'est qu'ici, je n'assigne pas mon texte, il me semble, parce que, regardez ici, je ne mets plus 25 points, il met 100 points. Donc, tout simplement parce qu'ici, au niveau de ma méthode « publique Show Pickup », Ici, je n'assigne pas, alors je vais le faire tout de suite ici en dessous. C'est qu'on va dire ici que go. point Et là, on va aller chercher le composant texte mesh. Et on va dire qu'il est égal à quoi Son contenu texte, en fait, il va être égal à txt, ce que je passe en paramètre. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc maintenant, j'aurais bien ici mes 25 points. Mes, mes points. Alors évidemment, j'ai mis 25 points, mais on pourrait utiliser une variable et que ce soit différent objet. Euh, tout ça est possible. Voilà! Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Je peux maintenant agir là-dessus. Donc, vous pouvez voir que le système, il n'est pas compliqué, mais il est encore une fois euh, très utile parce que maintenant, il va être très simple. Vous utilisez un sprite, vous voyez que vous pouvez faire ce système tout simplement en prenant un sprite en l'animant ou un sprite fixe et vous glissez ici votre pick-up texte grâce au dossier ici ressources on va aller instancier le préfab qui est ici donc moi j'ai pas à m'occuper du préfab par contre je peux modifier tout de suite les paramètres et ça me permet ici bah, d'utiliser n'importe quel sprite et de mettre un pick up texte et de modifier ici show duration alors je peux le faire évidemment pour chaque objet hein, vous l'aurez bien compris en tout cas voilà j'espère que euh, ce tuto vous aura plu encore une fois c'est un tuto simple mais vous pouvez voir que ça peut être très utile dans certains jeux ça donne quand même beaucoup plus d'effets et on un effet qu'on voit très souvent dans les jeux. Vous pouvez voir qu'il est pas compliqué à mettre en œuvre, il est même plutôt simple et euh, ça permet vraiment de donner euh, un petit peu, enfin euh, améliorer l'esprit graphique même si euh, dans le jeu ça change pas grand chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et euh, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye